Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super en mode Noël puisque Noël arrive dans quelques jours et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un Disney Book. Alors comme je vous l'avais montré la dernière fois, j'avais pas mal de livres en attente et donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter les derniers livres que j'ai lus, mes derniers coups de cœur mais aussi mes dernières déceptions. On y va C'est parti Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par Altaya et aujourd'hui je vais vous parler de la collection Audio -Contes Magique. Magiques. Alors les audio magiques, qu'est-ce que c'est C'est une collection qui est hyper originale, qui est proposée du coup par les éditions Altaya. C'est une collection que j'adore personnellement, même si je ne suis pas la cible, je les mets de côté pour pouvoir à mon tour les utiliser quand euh, j'aurai un mini ou une mini pixie avec moi. Donc c'est une collection qui est spécifiquement pensée plutôt pour un public jeune ou un public de collectionneurs. Chaque numéro est composé d'un livre comme celui-ci, ici le numéro 1 c'est Le Roi Lion, et de sa petite figurine avec son socle. C'est un système qui est hyper ingénieux, je sais pas trop comment ça marche, c'est un peu de la magie. Et donc en fait on met la petite figurine sur l'enceinte et de là l'histoire se joue. Donc il y a à chaque fois une nouvelle figurine à l'effigie de l'histoire que l'on va lire. Donc il y a un peu cet aspect collection pour les enfants que je trouve très chouette. Il y a beaucoup d'histoires différentes et c'est l'occasion du coup pour les plus jeunes de découvrir les histoires Disney que l'on apprécie et qu'on connaît depuis des années. Je trouve que les illustrations sont très jolies, euh, l'histoire est très facile à entendre, c'est très ludique et c'est un concept que j'aime énormément et donc du coup c'est pour cette raison que je vous en parle pour la deuxième fois sur la chaîne j'avais adoré la première fois. La collection revient pour une seconde collection, donc euh, j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Et donc, pour le lancement de cette nouvelle collection, Altaya a décidé de faire un cadeau pour les 1000 premiers inscrits. Les 1000 premiers auront le droit à ce saga de nemo qui est absolument trop mignon, surtout si on veut stocker quelques petites figurines et quelques livres. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à consulter le lien qui est dans la barre d'infos, et à bien indiquer le code. Ça vous permettra, du coup, de pouvoir vous abonner à la collection. On enchaîne avec la suite de la vidéo. Je vais vous partager également un autre bon plan. Alors, c'est pas une sponsorisation, ni quoi que ce soit, mais alors ça sortira pas tout de suite, ça sortira je pense en janvier. Euh, J'ai eu la chance de tourner un épisode du podcast La Pause Enchantée avec Pierre Lambert qui sera disponible du coup sur toutes les plateformes d'écoute. J'ai eu du coup l'occasion de recevoir le livre Peter Pan euh, sur lequel on a échangé ensemble et Guin et Menine m'offrent la possibilité de vous offrir deux livres. Donc un sera à gagner juste ici, vous verrez le lien Google Drive dans la barre d'infos et vous aurez un deuxième exemplaire à gagner sur Instagram. Pas tout de suite du coup, mais pour la sortie du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur La Pause Enchantée, sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, ou même à suivre sur PixieTube si vous le souhaitez, et à vous abonner également sur Instagram pour ne pas rater ce concours. Pour revenir sur le livre donc, alors c'est pas très pratique de vous le présenter dans ce setup précis, parce que sinon je dois le garder à la main tout du long, mais euh, Peter Pan s'inscrit dans la collection des Pierre Lambert comme on les connaît, notamment Alice au Pays des Merveilles, on a eu aussi Pinocchio par exemple dans cette collection, et Peter Pan forcément je l'attendais avec grande impatience, puisque comme vous le savez très certainement, Fée Clochette est mon personnage préféré Disney, en tout cas c'est celui auquel je m'associe le plus, donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre. Est-ce que ça a répondu à mes attentes ou pas <rire> Alors, en toute honnêteté, euh, oui, voilà, j'ai tout dit on peut partir Non je rigole <rire> En gros, le livre se compose comme tous les livres de Pierre Lambert, donc pas de surprise à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tout d'abord une grosse partie de Pierre Lambert qui parle de l'œuvre de J.M. Barry et également ensuite de l'adaptation par Walt Disney. Donc c'est un texte qui fait une vingtaine de pages à peu près, avec une préface aussi qui est signée juste avant, euh, que j'ai pas trouvé particulièrement passionnante, mais c'est parce que je ne connais pas la personne qui l'a écrit, donc forcément bah, j'ai un rapport un peu particulier à ça. Bah, au niveau du texte, rien à dire comme d'habitude, c'est très complet, très construit. Euh, c'est pas forcément ce que j'aime le plus dans les livres Pierre Lambert, pour être très honnête. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est la partie visuelle. Par contre sur la partie visuelle, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie diversité dans les croquis qui étaient proposés. Il y a, il y a beaucoup d'œuvres originales qui sont vraiment magnifiques dans ce livre. Une fois de plus la qualité d'impression est là. C'est quand même l'une des grandes forces de Pierre Lambert, c'est à dire que bah, on a vraiment l'impression d'avoir un objet de collection entre les mains. Ce que j'ai aimé aussi, j'avais peur qu'il y ait certaines parties de Peter Pan qui soient supprimées. Et finalement on a quand même notamment les indiens qui font même s'ils font polémique d'une certaine façon quand même partie de l'histoire du film. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Au niveau de Peter Pan et de Fée Clochette, il y a beaucoup de croquis que j'ai adoré, donc euh, je suis très contente de le posséder. Et alors vous le verrez, j'en dis pas plus vraiment, je fais du teasing sur cet épisode de podcast qui est absolument exceptionnel, mais, euh, et qui je pense sortira du coup la première semaine de janvier parce que je suis vraiment à la bourre. Mais dans cet épisode, Pierre Lambert nous parle de ses futurs projets de livres, et euh, rien que pour ça, <rire> je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Donc du coup, bah ce livre, je vais lui mettre, je pense, la même note que je mets pour l'ensemble des livres Pierre Lambert, la note de 4 sur 5. C'est un très bon ouvrage qui est dans la continuité de ce que Pierre Lambert a l'habitude de faire et qui plaira du coup aux personnes qui aiment les livres d'art, euh, les belles collections, les, les beaux croquis etc. Maintenant encore une fois si vous faites partie comme moi du public qui aime savoir ce qui se cache derrière la conception des films, les scènes coupées etc bat, ce n'est pas dans ce livre là que vous le retrouverez donc c'est important de le savoir maintenant quand on connaît la collection Pierre Lambert bah, ça remplit toutes les cases et plus encore donc très contente de le posséder dans ma collection Deuxième livre que je vous présente que j'ai aussi eu la chance de recevoir ça m'arrive de plus en plus en ce moment et c'est très chouette ça me fait très plaisir et je vous mettrai en post générique du coup, les autres qui m'attendent parce que je suis vraiment très très contente de cette réception. Et je viens tout juste de lire, mais genre quand je vous dis tout juste de lire, c'est-à-dire que j'ai fini ma lecture à peu près 20 minutes avant de tourner cette vidéo, les vacances de Donald et qui nous parle des vacances de Donald, comme son nom l'indique. Donc cette BD-ci, comme souvent chez Glenna, est une BD qui n'a pas de texte, ce qui peut être assez déroutant, c'est-à-dire que tout est illustré. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique au début, et finalement, j'ai adoré, j'ai été complètement plongée dans l'univers. Le premier bon point de cette BD, c'est son univers graphique. Euh, comme vous pouvez le voir, vraiment, il y a une esthétique qui me plaît tout particulièrement. J'adore le travail qui a été fait sur le crayonné, etc. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Et la deuxième chose que j'ai bien aimé c'est tout l'humour qu'il y a finalement dans cette œuvre. Pour moi, Donald, c'est vraiment le personnage qui a pas de chance, qui est maladroit, à qui il arrive mille galères, et qui va toujours réagir de façon excessive quand quelque chose de négatif va lui arriver, et c'est totalement le cas dans cette BD. Donald en a un peu marre de tout le bruit du quotidien, il décide donc de partir en vacances dans la forêt. Et il va croiser le chemin d'un ours, de ticket Tac et de plein d'autres animaux qui vont pas lui faciliter la tâche, et franchement, j'ai beaucoup ri en lisant ce livre, donc je vous le recommande à 100% et je lui mets la note de 5 sur 5. Petite précision quand même au passage, ce n'est pas parce que je reçois des livres que euh, mon avis va être plus sympathique sur ceux-là. Je préfère le dire, il y a des œuvres de Glenna par exemple que j'ai pas du tout accrochées. Donc j'ai d'autres livres qui sont en attente et je vous dirai du coup s'ils me plaisent ou pas. Je continue avec le premier art-of de cette liste qui est dans les coulisses de Buzz Léclair qui est en français, ce qui me fait très plaisir. Comme vous le savez, j'achète tous les livres de chez Chronicle Books mais quand ils sortent en français, j'ai toujours une préférence pour les prendre dans notre langue maternelle, n'est-ce pas Et donc celui-ci, je m'étais fait surprendre en fait je savais pas du tout qui sortait et quelques jours avant d'aller voir le film au cinéma je suis tombée dessus et donc je me suis dit ok je l'achèterai pour avoir quelques coulisses de fabrication. Et ce livre aussi nous montre donc les coulisses de fabrication de Buzz l'éclair et notamment la difficulté que ça peut représenter d'avoir à faire un film sur un personnage aussi emblématique et qu'on a connu en tant que jouet. Moi quand je lis le livre je trouve quand même que le pari est assez réussi honnêtement mais c'est parce que j'ai aimé le film contrairement à beaucoup de gens. C'est un livre du coup que j'ai plutôt aimé parce que eh ben on nous montre quand même des pistes qui ont été abandonnées, des choses qui n'ont pas été exploitées finalement. C'est pas le art-of qui va avoir le plus de textes, c'est vrai, mais je l'ai quand même trouvé assez plaisant à lire et je l'ai plutôt apprécié. Et donc pour cet art-of, je peux pas lui mettre la note de 5 sur 5, je peux pas non plus lui mettre la note de 4 sur 5, parce que euh, en ayant échangé avec plusieurs d'entre vous sur ce livre, vous m'avez fait réfléchir sur le fait que, effectivement, il n'est pas non plus hyper complet, on n'apprend pas tant de choses que ça, même si bon il y a quand même quelques pistes qui nous sont dévoilées. Donc je vais lui mettre la note de 3 sur 5, ça me paraît assez juste. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont lu si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On part sur un autre Art of Chronicle Books à présent, qui cette fois-ci est en anglais. C'est l'Art of de Saul. Et est-ce qu'on peut parler de ce côté holographique super mignon ou pas Donc cet Art of pour le coup j'ai mis un peu de temps à l'acquérir parce que j'avais pas envie de le payer le prix fort. Parce que si vous avez vu ma critique vous le savez très certainement, mais j'ai pas du tout accroché à Saul. C'était un film sur lequel j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Je m'attendais un peu à un nouveau Viser ça et j'ai été très très déçue. Je voulais l'Art of mais je voulais pas le payer 40 euros. Donc j'ai réussi à l'acquérir au bout d'un moment à 20 20€ à peu près. Alors assez mitigé sur cet art-of, il a des points très positifs et des points qui me paraissent un peu un peu quand même... Euh, bof, bof Donc ce que j'ai pas trop aimé, on va commencer par ce que j'ai pas aimé. Saul, c'est un peu une révolution dans l'univers Disney et Pixar, notamment par le fait que enfin on a des personnages noirs à la tête d'un film Disney comme personnages principaux. Pour Pixar il me semble que c'est la première fois, pour Disney on a la princesse et la grenouille... Mais comme dirait Tonton Pixie, <rire> euh, bah, Tiana reste en grenouille les trois quarts du film. Là, on a vraiment un personnage noir du début à la fin, inscrit dans la culture jazz noire américaine. Bref, euh, c'est pour moi un symbole assez fort. Et pour une raison que j'ignore, c'est pas du tout évoqué dans le livre. En tout cas, pas assez à mon goût. Pareil pour le jazz, j'aurais aimé en voir un peu plus parce que là encore, c'est un choix audacieux et fort pour moi euh, du studio Pixar. Et on n'en parle pas des masses. Au-delà de ça, j'ai trouvé que le art-of était plutôt bien construit, pour le coup. Euh, assez sympa à lire, bien évidemment. Avec un univers graphique assez bien développé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations et de ressources. Pour être très honnête, j'ai trouvé le livre <rire> meilleur que le film. Et j'aurais même tendance à dire que si j'avais lu le art-of avant de voir le film, j'aurais été encore plus déçue par le film. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais lui mettre la note de 3,5. Je pense que ça aurait mérité d'être encore plus développé mais je suis quand même agréablement satisfaite par ce livre. Un livre que j'ai dans ma collection depuis Mathusalem. Alors, il a une histoire ce livre. Là comme vous le voyez, euh, la couverture est en anglais. C'est le livre des vilains Disney. <rire> des méchants Disney, pardon, par Ollie Johnston et Frank Thomas, j'ai la couverture américaine, mais en dessous j'ai le livre en français. J'ai fait un échange avec une membre de la Pixie Army qui, elle, pour le coup, a récupéré le livre en anglais avec la couverture en français, que moi je trouvais moins jolie. Il faut le dire, ce livre a été écrit par deux institutions de l'univers Disney, c'est un livre de référence puisque Holly Johnston et Frank Thomas ce sont deux des Nine Old Men donc des vieux monsieur euh, qui ont travaillé du temps de l'époque de Walt Disney donc ils ont formé des personnages emblématiques qu'on leur doit et qui resteront dans les mémoires pour toujours. Euh, ils ont notamment écrit un autre livre euh, qui est dans ma bibliothèque depuis... Ouf, je préfère ne même pas y penser et que je n'ai toujours pas lu, c'est An Illusion of Life, une véritable bible et qu'il faut avoir lu quand on est fan Disney. Euh, mais je n'arrive pas à m'y mettre un jour, peut-être. Je le regarde au loin comme ça <rire> et je le vois euh, me regarder en mode « Hey, coucou, lis-moi, je te jure, je suis sympa. » Bref, ce livre se veut une encyclopédie des méchants Disney et de comment est-ce qu'ils ont été conçus. Alors le livre n'est pas très récent donc il s'arrête à Scar du Roi Lion, mais l'avantage c'est qu'on a à la fois des croquis, des révélations des animateurs qui ont participé à la conception de ces personnages et à leur animation, mais aussi La plume de Frank Thomas et Ollie Johnson. C'est un livre que, honnêtement, en anglais, j'avais un peu de mal à lire, euh, parce qu'il y a beaucoup de pages, que j'avais un peu la flemme, etc. En français, je l'ai dévoré. Ça fait quelques mois, du coup, que je l'ai lu, donc mes souvenirs sont pas très frais. Mais de ce que je m'en souviens, en tout cas, c'était un livre que j'avais adoré lire, que j'avais trouvé très précis, très intéressant. Et surtout... Je pense que c'est le genre de livre où on se rend réellement compte que ces personnages ont une âme en fait, qu'ils ont été vraiment réfléchis, pensés et réalisés avec amour. Et c'est ce que j'aime dans les livres Disney, donc à ce livre aussi, pour le coup je lui mets la note de 5 sur 5. Je pense que c'est un livre qui plaira pour le coup à tous les fans Disney, à la fois les personnes qui vont être un peu nouvelles dans cet univers et qui chercheront des infos sur leurs méchants préférés, mais aussi aux personnes qui, comme moi, cherchent vraiment des détails un peu plus spécifiques, qui ont beaucoup de livres dans leur collection. Je pense que celui-ci fait partie des indispensables à avoir. Donc si jamais vous le trouvez à un prix pas trop cher, en français il est plus dur à trouver, mais en anglais il y a quand même moyen de faire des belles affaires, n'hésitez pas. J'avais super hâte de vous parler de ce livre aussi, la Pixie Army. C'est le art of de Disneyland Paris, qui est sorti pour les 30 ans de Disneyland Paris alors je vous en parle avec des étoiles plein les yeux parce que euh, à l'occasion de la sortie de ce livre j'ai eu la chance d'interviewer Mathias Dugoujon et Jérémy Noyer qui sont les personnes qui ont écrit ce livre aussi mais aussi tous les livres sur Disneyland Paris des, des dix dernières années et j'avais fait un podcast qui est disponible sur la chaîne Youtube et sur toutes les plateformes d'écoute où on échange en fait sur tous les secrets de fabrication, comment est-ce que c'est réalisé euh, leurs anecdotes etc et franchement écoutez-le, je l'adore ça fait partie de mes épisodes préférés alors il faut le dire, il y a beaucoup de livres qui ont été réalisés à Disneyland Paris ces dernières années. On a notamment la collection des livres attractions, on a le livre des 20 ans qui était sorti, que je n'ai pas en ma possession, on a également le livre des 25 ans qui avait un concept assez unique, et donc comme les auteurs le disent eux-mêmes, pour les 30 ans, il fallait imaginer quelque chose de nouveau. Et donc, le art-of de Disneyland Paris, c'est présenter Disneyland Paris à travers des œuvres d'art et raconter une histoire autour de ça. Alors, selon les auteurs, l'idée, c'était un peu de faire un de l'esquisse à la création, deuxième génération. Alors, honnêtement, je pourrais pas dire que c'est dans cette veine-là, Je parce que bah, de l'esquisse à la création est quand même un ouvrage absolument exceptionnel. Je pense qu'il est difficile de le comparer et qui est aimé par beaucoup de personnes. Ceci dit, je trouve quand même que cet art-of, est particulièrement intéressant pour plein de raisons. La première c'est qu'il est accessible à absolument tout le monde. Il est très facile à lire, il est très bien présenté, et ça c'est pour moi une vraie force de tous les livres Disneyland Paris qui sont sortis ces dernières années. C'est qu'il y a un sens de l'esthétique et du détail qui est vraiment très présent et qui bien évidemment se vérifie aussi dans ce livre-ci. Plus encore même, je dirais. Il est pour moi au, quasiment au même niveau que Pirates des Caraïbes qui est pour moi le meilleur livre fait à ce jour par Disneyland Paris sur le plan esthétique. C'est un livre qui fait livre d'art, un peu comme les Pierre Lambert par exemple. Et c'est super important quand on parle d'œuvres d'art ou de croquis de Disneyland Paris, etc., qu'on veut mettre en avant des pièces de collection de Disney. Donc ce livre, il retrace l'histoire de Disneyland Paris ces 30 dernières années même, voire même avant, de la conception jusqu'à 2022, là où on en est aujourd'hui. Donc ça nous offre un panorama assez large. On nous parle à la fois des Landes, des Walt Disney Studios, du village, des hôtels aussi. C'est pour le coup un ouvrage qui est très complet et qui pour le coup ajoute une vraie valeur ajoutée aux livre déjà sorti par Distant Paris, ce qui n'est pas facile, puisqu'il y a de plus en plus de choses qui sortent sur le sujet. à titre personnel, après je suis plus fan des films que des parcs, comme on en a déjà discuté, mais il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Et euh, c'était une véritable volonté des auteurs de montrer des choses qu'on ne voit pas forcément toujours. Alors bien évidemment qu'il y a des choses que vous connaîtrez. Tout dépend de votre côté fan, bien évidemment, si vous êtes extrêmement fan et que vous faites énormément de recherches sur les parcs, il y a beaucoup de concept art, notamment ce qui est sorti sur Discoveryland que vous connaîtrez. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et en temps normal, et qui sont bien racontées. Et là encore, c'est un livre qui a une âme. Moi, je, franchement, je me suis régalée à lire, et je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs livres Disney sortis à ce jour. Je dirais que sur Disneyland Paris, il est totalement dans le top 3 des meilleurs livres Disney, si ce n'est même le meilleur. Ça se discute pour moi avec de l'esquisse à la création. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que le livre est vraiment très actuel. C'est-à-dire que, euh, bah on nous parle quand même de l'Avengers Campus, etc. Franchement, chapeau bas <rire> Parce que ce livre est sorti pour les 30 ans, je le rappelle. Je crois qu'il est sorti cet été, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à nous montrer des choses euh, qui sont très actuelles dans l'histoire de Disneyland Paris. Et franchement, c'est très réussi. Franchement, un grand bravo à eux. Et bien évidemment, <rire> je mets un 5 sur 5. Vous l'aurez compris dans le titre, c'est vraiment euh, un énorme coup de cœur. Si vous passez à Disneyland Paris, allez chercher ce livre. Vraiment, vous le regretterez pas. Et je termine par une dernière pépite. Ce livre-ci, qui est un livre en anglais, mais qui est dispo notamment à Disneyland Paris. Je vous recommanderais pas forcément de l'acheter à Disneyland Paris. Je pense que chez Amazon, il coûte beaucoup moins cher pour le coup. Holiday Magic at the Disney Parks. Donc, c'est un livre en anglais qui est absolument spectaculaire et aussi très lourd, donc je vais le poser. Tout est dit, <rire> rien que dans le titre. Ce livre-ci, il a pour vocation de nous montrer les décorations de Noël et l'ambiance de Noël à travers les parcs. Essentiellement les parcs américains, soyons honnêtes. Mais il y a quand même du Disneyland Paris. Et ça, j'ai été très surprise. Il y a un peu de Tokyo Disneyland, un peu de Hong Kong Disneyland, un peu de Shanghai Disneyland, peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, il y a du Disneyland Paris et ça, c'est chouette. Ça nous parle un peu de la conception de toute la saison de Noël dans les parcs, mais ça nous montre aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Euh, c'est pour moi plus un livre d'images de collection que vraiment un livre où on va beaucoup apprendre de choses sur l'univers de Noël à Disney. Il y a quand même de la lecture, il y a quand même des choses qu'on apprend et qui sont très intéressantes, notamment sur euh, bah, la naissance en fait des célébrations Disney et un peu Thanksgiving aussi, parce que ça parle aussi d'Halloween, j'ai oublié de le dire, ça parle de Noël et d'Halloween. Et de Thanksgiving, du coup. Donc, il y a beaucoup de photos, de décorations, de spectacles, mais aussi de parades, quand même, il faut le dire, et des spécificités, en fait, de chaque parc. Donc, ça, c'est très chouette. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce qui m'a très agréablement surpris, d'ailleurs, dans ce livre, on parle aussi des décorations, des hôtels Disney. C'est vraiment un peu un livre de souvenirs. C'est-à-dire que euh, bah, si vous avez eu la chance d'aller dans les parcs Disney, que ce soit en France ou aux états unis ou même en Asie du coup, euh, pendant les célébrations de Noël ou d'Halloween, vous allez retrouver dans ce livre des décorations que vous avez forcément croisées. Des choses qui datent de 2022, mais aussi des choses par exemple qui datent du parc en 1985 quand vous avez eu l'occasion d'y aller avec votre famille. Ça marche pas pour Disneyland Paris, mais c'est pas grave. Un souvenir du temps passé et ce que j'aime aussi dans ce livre, qui est quand même très spécial, hein, soyons honnêtes et qui plaira pas, je pense, à tout le monde, c'est aussi le fait que ça peut être une source d'inspiration. Si vous aimez décorer votre maison, euh, si vous aimez faire des travaux manuels, etc. Ou si vous êtes quelqu'un qui est très dans les fêtes, ce livre, il est totalement fait pour vous. Parce que ça va être une source d'inspiration énorme. Un livre qui va vous donner le sourire et qui va vous donner envie d'aller dans les parcs américains à Noël et à Thanksgiving. Clairement, c'est l'ouvrage qu'il vous faut. Je sais pas quelle note je lui mettrais, honnêtement. Je pense que c'est un livre que j'ai envie de garder dans ma collection, dont j'aimerais pas me séparer, donc il mérite au moins la note de 3 sur 5, je dirais 3,5 sur 5, peut-être même. C'est un livre qui est grand, on peut bien voir les images, il y a beaucoup de ressources dedans, c'est à peu près ce que j'imaginais sur ce livre finalement, donc je peux pas lui mettre une mauvaise note, donc on va lui mettre 3,5 pas 4, pas 5, mais 3,5. Voilà ma Pixie Army pour cette longue vidéo Disney Book, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos dernières lectures, ce que vous avez aimé ou pas. Si vous connaissez certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, j'ai super envie de débattre avec vous là-dessus. Et n'oubliez pas également d'aller voir en barre d'infos mon lien dans la description pour aller découvrir les audio-contes d'Altaya et mon code. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous et joyeux Noël tout le monde Bon bah comme promis, petite scène post-générique pour vous présenter les autres livres de chez Gléna que j'ai reçus. Donc on a les 7 tomes de la collection Pixou, la grande épopée, l'intégrale de Don Rosa que j'ai trop hâte de lire. Vous le savez très certainement, je suis une immense fan de l'univers de Pixou donc j'ai hyper hâte de les lire et de vous les chroniquer sur la chaîne. Et j'ai reçu, en plus de cette BD dont je vous parlais tout à l'heure, ces deux livres-ci. Donc la BD Horrific Land, dont j'ai entendu que du bien et dont j'ai trop hâte de découvrir l'histoire. Et celle-ci, qui est sur la jeunesse de Pixou. Alors j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Voilà <musique>